Victor, ne marche pas là. Je te rappelle que je dors dans cette cave, moi. Fais un peu gaffe à mes affaires. Ah, désolé, c'est que c'est petit, ici. Ouais, ben en attendant, vous êtes bien content de pouvoir parler politique quand ça vous arrange. Dehors, on ne peut rien dire. Je n'ai rien dit. Bien le bonsoir, Jouyce Trou. Bonsoir, bonsoir. Ah, du renfort. J'ai amené de la bière de l'auberge. <rire> t'es génial, Camilla. Deviens ma femme, je t'en supplie. Tiens, tu peux poser ça par là. Viens vite nous aider. On en est encore là Bah ouais, c'est compliqué de trouver du matériel. J'ai fait jouer les réseaux du patron, mais ça n'a abouti à rien. C'était une seule piste solide. Rappelez-moi, pourquoi on ne fait pas tout à la main Trop de temps, trop amateur. Bien résumé, tu n'as rien de nouveau à l'auberge Non, personne de confiance du moins. Qu'est-ce qu'ils font les deux autres rigolos C'est presque le cinquième gond de l'après-midi. Ils ne t'ont pas prévenu Ils ne viennent pas. Ma est retenue par son père. Il doit faire attention, tu sais, à cette histoire d'héritage. Enfin bon. Et Thomas... Et Thomas Aucune nouvelle. Pas depuis la dernière fois. Oh, je... Il s'est fait avoir Il a de fortes chances. Il n'avait pas une aussi bonne planque que toi, Edna. Il avait beaucoup plus de chances qu'on le retrouve. On lui avait dit de ne pas travailler là. Mon dieu. Encore un. Thomas. Le principe de cette ville m'échappe. Elle tourne tout entière autour d'une idée. On est arrivé à mesurer le temps. Mais que se passerait-il si finalement il se révélait que c'était faux Mais ils ont toutes ces machines rondes qui font du rythme et qui comptent toutes seules. C'est pas une preuve, ça Je ne sais pas. Je ne suis pas comme Winter. Mon esprit est capable de douter. Mais j'ignore si, un jour avant ma mort, il trouvera une réponse à la moitié de mes questions. Grand-père Oui. Tu peux pas acheter du temps pour rester avec moi pour toujours Camilla oui, papa. Va servir le jeune homme de la table du fond, près de la baie vitrée. Mais je croyais que cette table était réservée ce soir. Va donc lui servir quelque chose. Bonsoir, Camilla. Bonsoir, madame Gontran. Vous venez voir le colonel Non, pas ce soir, il n'est pas là le jeudi. Et Camilla Oui Viens un peu par là. Pour ce que tu m'as demandé, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Prends-le. C'est l'adresse d'un journaliste que j'ai connu il y a de cela dix ans. Il est un peu spécial, tu verras, mais tu peux lui faire confiance. J'en mets ma main au feu. Vous, vous êtes sûre Certaine. Mais Camilla Oui Ce n'est pas un jeu. Oui. Alors c'est parfait. Je prendrai bien quelque chose, mais j'ai une vieille amie qui doit passer. Alors, euh, je file. Merci, madame. Je n'oublierai pas. Nous n'échouerons pas cette fois, je vous le promets. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous proposer une bière de la maison Ah, merci. J'accepte volontiers. On m'en a fait l'éloge. Pardonnez ma question, mais d'où vous vient ce léger ton étranger Vous trouvez que j'ai une façon de parler anormale Non, je ne sais pas. Pardon si je vous ai froissé. Je m'en allais. Non, je vous en prie, restez. Je viens de l'Ouest, de Pamplona. Serait-ce possible Un austrien Vous parisez surprise. Mais ça fait maintenant presque six mois qu'une poignée d'entre nous vivent entre vos murs. Et certains sont plus que bien intégrés. Moi, par exemple, j'ai fait partie de l'anneau de la science. Et vous en êtes fier Je vous demande pardon Navré, voyez-vous, si cela est possible, pourrais-je m'entretenir avec vous pour un entretien privé C'est de la plus haute importance. Je ne... Attendez-moi, je reviens. Bien, venez, nous prendrons la porte du personnel. Mais n'étiez-vous pas de service, pourtant Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai simplement démissionné. Je suis de la famille du patron. Ça arrive souvent. Vraiment Oui. Bon, il y a plus important à présent. Monsieur, puis-je vous poser quelques questions Entrez. Alors, cher collègue, comment se passent ces recherches Je suis un peu perdu, je dois l'avouer. Les connaissances que j'ai pu apprendre grâce à certains membres de l'anneau de la science ne me sont pas suffisantes. Il y a trop d'inconnus à l'équation. Si je pouvais seulement consulter les livres de la bibliothèque... Tu en sais autant que nous Pour accéder à la bibliothèque, il faut en laisser passer personnel donné en main propre par le magistère. Toi et moi, sommes loin de pouvoir y accéder. Il faut parfois savoir où est sa place, et la garder. C'est une forme de modestie. Où est la modestie là-dedans Je ne comprends pas. Comment peux-tu, en tant que scientifique, accepter que l'on te donne le sujet, les moyens, et puisqu'on y est, la solution de tes recherches je ne vois aucune forme de modestie. Si qualifié il faut, je pense que passivité, voire lâcheté, serait plus correct. Comment oses-tu Je ne dirai rien sur ce que tu viens de dire. Cela reste entre nous. Reprends-toi, Wind. Ou non seulement tu n'auras plus de laboratoire, mais je ne suis pas sûr que ta tête reste encore sur tes épaules. Bien, appelle-moi en cas de besoin. Nous comptons sur toi. Tu devenes faux Wind, s'il si découvrait pour notre laboratoire clandestin. Il aurait été suspicieux de toute façon, que je réagisse ou non. Nous sommes de dangereux scientifiques ressortissants de Pamplona. Nous ne pensons pas comme eux. Par définition, ils se méfient de nous. Un système comme le leur, bâti sur l'obéissance et la régularité, ne peut pas accepter de grains de sable dans ces rouages si bien huilés. Mais tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Il va te faire surveiller. Je l'étais déjà, avant. Wind... Comment allons-nous obtenir du matériel si tu dois quitter le laboratoire officiel Cette fille te monte à la tête, mon ami. Ils nous ont acceptés parmi eux. Nous ont sauvés du cataclysme. Uniquement parce que je leur ai fourni les plans de l'hélicitographe. Cette machine d'information sera redoutable entre de telles mains. Et ne dites pas de mal de Camilla. Elle a son caractère et ses idées, je vous l'accorde. Mais je l'aime ainsi. Et n'oubliez pas qu'elle est devenue ma fiancée. Je t'en supplie, ne prends pas plus de risques que nécessaire. Nous avons besoin de ce laboratoire. Il nous faut découvrir ce qu'il se cache derrière le cataclysme. Surtout comment ils parviennent à dénombrer et à échanger le temps. Mes amis, je vous laisse les sujets fâcheux. Pour l'instant, il faut que j'aille retrouver ma chère et tendre. Bon, et Windy vient pas Il doit faire figuration pour le laboratoire officiel. Comme d'habitude. Nous n'avons pas besoin de lui. Son témoignage, nous l'avons déjà. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est créer un scandale. Mes amis, je viens de voir une chose tout bonnement extraordinaire. De quoi s'agit-il Sous les remparts. Eh bien quoi sous les remparts Presque 200 Austriens sont regroupés et demandent asile.